Par là, nous sommes repas. Bonne ami. Oui, Audina, que mignam bétet d'aptecus. Et bol Et n'ustecus? Ce n'est pas que y'a pastas.